1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, le jour de l'an on va pouvoir enfin se reposer, nous on est content de retrouver l'ami GLG loupé Tchou Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du 28 janvier 2022. Je suis GLG, votre ordinateur d'accro. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé. Bye GLG, la nuit du petit déjeuner et euh, toute la journée en replay Bon, spécial dédicace à notre euh, modérateur qui est debout. Alors, je vous rappelle, cette émission, moi, je vous rappelle, j'habite en Asie, donc il y a 6 heures décalage horaire. Et euh, j'ai sursauté, j'avais tapage. Enfin, je... Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Bonjour à tous, voilà. Donc, je vous rappelle, cette émission est diffusée en live sur Twitch pendant que je fais l'enregistrement et elle sera, évidemment, sur YouTube dans le... dans la matinée. <rire> dans, dans, pas dans non, pas dans ton bol de cacao, bien évidemment. Voilà. Bon, spécial dédicace à nos tipeurs. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'émission en vous offrant... Plus café, plus Pour l'instant, on a validé une émission pour le mois de février. Si vous voulez deux émissions, vous pouvez, par exemple, nous offrir un café et rejoindre notre dernier, qui est Cisco. Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, voilà. 5, 5 tipis d'un coup, comme ça, il prend toute la ligne, toucher, couler, le porte-avions, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, merci encore une fois à nos tipeurs. Alors, encore une fois, si il ben, n'y a qu'une émission par semaine, on en fera qu'une le vendredi. Et si vous en voulez deux, un petit café de chacun, encore une fois. Et puis, sachez que même s'il n'y a que un JT du Geek, peut-être qu'on ne remplacera pas autre chose. Voilà, on essaiera. Si ça marche pas, ça marche pas. On fera autre chose. <rire> De la couture <rire> des live couture <rire> pour, pour vous fa fabriquer des masques et des moufles. Voilà, bon spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour sauter l'émission, ça fait plaisir. Et une spéciale dédicace encore une fois à tous ceux qui mettent aussi un commentaire parce que YouTube aime bien. Il y a des commentaires, il y a des pouces en l'air et du coup, euh, il se dit que, que ça va le faire. Euh, alors, <rire> merci. oui, mais tu es tout seul. Euh, un petit tipi, alors ok, merci, d'accord, donc là c'est bon, de toute façon, ok, donc là, <rire> c'est cool, c'est notre modérateur Shadow qui est sur le chat actuellement, sur le live, et qui euh, nous met tous ses mots-clés pour pouvoir mettre plein de trucs, détails, voilà, bon, si t'es sur le live, tu peux aller voir dans l'inscription, sinon, bah, bah, tant pis par exemple. Allez, on commence un peu tout de suite avec les news du jour. Allez, le Geek Point TV, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Alors c'est vrai que j'étais un peu, je me suis un peu énervé la semaine dernière et puis là j'ai plus envie. Plus envie. Ça sort les vacances, c'est le jour de l'an chinois. Je pars en vacances aussi. J'ai plus envie. J'ai plus la motivation. On a fait des mois très très bien. J'ai plus envie de faire des, des trucs et tout. Je dis, on verra ça le mois prochain. Voilà. On verra ce qu'on garde, ce qu'on fait, ce qu'on continue. Ce que... Là pour l'instant j'ai qu'une envie, c'est partir en vacances. Donc vous trouverez bah, évidemment toutes mes vidéos, toutes mes reviews les lives, les JT du Geek, tout ça, tout ça. Bon, la promo du jour sur AliExpress, vous trouvez le lien dans la description si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a le 28 janvier On a un Xiaomi Redmi Note 10 5G à 159 euros. Et bon prix, petit téléphone 5G franchement à 150 balles c'est pas mal et si tu veux en plus de ça tu peux prendre un petit chargeur Ugreen Power Delivery à 13,75€, un bon petit prix hein, pour le téléphone et le chargeur, encore une fois c'est TTC tout ça c'est les promos, après le jour de l'an chinois vous ne serez pas livré avant euh, au mieux départ le 8 février mais euh, ne misez pas trop là dessus. Bon, on parlait vraiment des news du jour, puisque c'était un peu dans le titre, on a quasiment toutes les informations sur les trois nouveaux Samsung qui vont arriver, le Samsung S22, le S22+, Plus et le S22 Ultra. Et on verra que là où tout le monde dit oh, « la rupture, l'essentiel », bon, évidemment, on a bien compris encore une fois que c'était une mise à jour, sauf pour la version Ultra, qui elle, euh, sera ultra chère, oui, mais elle aura en plus le retour du stylet, puisqu'il n'y a plus de gamme Note, donc ils se sont dit « on va le mettre sur la gamme Ultra et tout ». Bon, bien évidemment, vous aurez trois téléphones avec des tailles différentes. On prend le S22, un petit écran OLED de 6,1 pouces, bon rafraîchissement, blablabla, bla, bla, tout ça. Snapdragon 8 Gen 1, donc soit le nouveau 898 que voilà ils ont renommé, ou un Exynos en fonction des régions. Euh, de la RAM, la ROM en voiture, du Wi-Fi 6, du Bluetooth, là où ça va être un peu pour moi, je pense, la différence, ça va être au niveau des caméras. Caméra 50 millions de pixels, grand angle, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et une 10 millions de pixels avec zoom optique de 3 fois. Caméra de frontale 10 millions de pixels. J'ai envie de vous dire euh, la routine. Quoi. Je suis les 50 millions de pixels, on en trouve quasiment sur tous les modèles et tout, avec un écran OLED. Rien d'exceptionnel. La batterie 3700 mAh, je trouve ça un peu l'Edge, mais enfin bon, après, pourquoi pas. Après, si le nouveau processeur gravé encore plus finement consomme moins, ben, en théorie on devrait avoir plus de puissance, moins de consommation, donc arrêtement autant d'autonomie avec moins de batterie. Le S22, plus, on aura lui par contre un écran dynamique AMOLED 2K de 6,6 pouces. Là on commence à rentrer dans mes tailles. <rire> oui, ben, écoute, on compense comme on peut. Hein. Euh, bon, un écran 2000-1920 par 1080, ça fait du 2 oui c'est du 2K ce marquant dessus euh, De la RAM de la rome en veux-tu, en voilà. Wifi, Bluetooth, nanana, les mêmes caméras que sur le S22, d'accord, et euh, une batterie, euh, bah, tout est pareil, <rire> Tout est, 4500 mAh, donc il est tout pareil, un petit peu plus grand, bon bah écoute, euh, plus, euh, plus grand avec un écran AMOLED 2K, euh, voilà. <rire> On est d'accord, on est d'accord que ça va changer ta vie. C'est un plus cher aussi. Hein. Bon, le S22 Ultra qui est le plus intéressant. Un écran de 6,8 pouces, voilà. Là on est sur de la taille conséquente, ça ça me plaît. Un écran euh, design infinity O edge, nanana, OLED. Bon, ok, très bien. Euh, pas de super AMOLED, juste un OLED, pourquoi pas. Euh, comme une gorille à glatt, nanana. Là, ça va jouer un petit peu, bien évidemment. Bon, de la RAM, de la Rome, on veut tu en voilà. Caméra 100 millions de pixels, plus ultra en grand angle, 12 millions de pixels, plus deux objectifs de 10 pour la photo et le téléobjectif, Ouais, ouais, pas le genre 108 millions de pixels, ça fait plus rêver personne maintenant. Parce que les résultats sont pas aussi.. Euh, on a de meilleurs résultats avec un 50 millions de pixels, puisque les pixels sont plus gros, que de vouloir absolument mettre 108. Et euh, qui a par contre caméra frontale 40 millions de pixels. Là, pour ceux qui aiment bien faire des selfies de haute qualité, voilà, 40 000 pixels, c'est pas mal. La batterie, un peu plus conséquente, 5000 mAh, bien évidemment, il y aura le stylet, et bien évidemment, euh, ils vont pas t'en faire cadeau, voilà. Bon, quand on prend un peu d'autres caractéristiques, bah on voit que ces trois upgrades du S21... En version s 22 si ce n'est le version ultra qui sera on a des phones qui sont de plus en plus grands. même processeur les caméras sur la version ultra bon on a mis un peu plus pour faire genre voilà et puis après un stylet mais dans l'ensemble enfin moi ça me fait pas ça m'excite pas trop bon par contre les prix auront tendance à t'exciter. le s22 qui est personnellement moi ne me fait pas du tout rêver sauf s'il valait 400 balles quoi 4 mais bon là on est quand même à 849 euros ttc Mmh, voilà l'autre version plus donc un écran un peu plus grand et un meilleur écran, enfin un écran plus grand et meilleur, euh, 1049 euros en prix de base, au 1099 euros en version 856. Et la version euh, note, on va l'appeler ça comme ça, ou la version ultra avec sa caméra de 108 millions de pixels et tout. Bon, bah là, on est quand même à 1249 euros. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on marche sur la tête là. Enfin, faut arrêter leur téléphone. Il n'y a pas eu d'innovation de ouf. Ils ont toujours été un peu cher, mais je, moi, je, je comprends pas. Je je Comprends pas pourquoi mettre aussi cher dans un téléphone qui est bon, ça a l'air pas mal, mais bon, est-ce que ça va être encore mieux? Attendez un peu, hein, vous avez trouvé du l'ancienne génération va, va se défoncer les prix, et vous aurez certainement un bon tarif. Si je avais pas pris le S21, j'aurais pris le <rire> oui, S21. Attends, le S23. Le S23, <rire> ce sera pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, rien d'exceptionnel. De, bon, on parle vraiment du Nubia Red Magic 7 qu'on devait recevoir au mois de janvier pour un... une mise en ligne au mois de février. Bon, on n'a pas eu de nouvelles de Nubia, à mon avis. Bon, problème de stock de, sur la planète entière. Donc, je pense que le téléphone, on devrait le recevoir début février pour bah, une mise en ligne février Aussi Red Magic 7. Bon, ce qu'on sait, c'est que le tout bah, il va défoncer le lapin. Hein, comme on s'attendait un petit peu avec un Wars de 8 Gen 1, on va atteindre 1 million 100 000 points. Donc là, on a dépassé le million. Le million, le million et euh, une charge rapide de 165 watts, soit juste 100 watts de plus que le Nubia Red Magic euh, 6S Pro, parce qu'il fait 60 watts. Donc, <rire> un, un petit gap, euh, un petit gap à 100 watts, pourquoi pas. Voilà. Bon, ben bah après, euh, voilà. Le téléphone sera, à mon avis, un, un meilleur refroidissement et meilleur processeur et tout pareil, mais en mise à jour. Là, on s'en cache pas, on est sur la même gamme et tout. À voir Faire voir, avoir pour une fois. Je suis pas, je suis pas. Euh, voilà, ils vont me l'envoyer. Euh, je vais le changer parce que voilà, c'est gratos. Je fais une review et on n'en parle plus. Mais c'est pas le genre de truc où je me jetterai. On ah là, là c'est absolument trop bien. Et puis j'ai eu confirmation de Dougie aussi. Le S, euh, non, ils ont un v v 20 ou S 20, je crois qu'ils sont un V 20, je crois, et qu'un écran à molette, petit écran à l'arrière. Il est parti. J'ai eu le tracking et apparemment, il doit pas être loin de chez moi là. Donc il va arriver quand je serai en vacances. <rire> Tout va bien, mais donc on le fera à la rentrée. Euh, on est bien. On parlera évidemment du live de mercredi. Je vous rappelle, tous les mercredis, on fait un live sur Twitch à 16h. Le sujet de la semaine dernière, c'était un fabricant de sex dolls me consacre pour mon contact pour tester une de leurs dolls et éventuellement les revendre. Donc un live très intéressant où on a appris pas mal de choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Vous, je ne sais pas, peut-être vous savez tout mieux, hein. mais moi je savais pas et j'ai appris beaucoup de choses sur les segdolls. Et puis on avait parlé éventuellement de faire un business, comment lancer un, un business plan sans le sou, tu vois. Donc l'idée c'est de faire un live mercredi puis de vous expliquer comment vous pourriez éventuellement vous commencer à vous lancer, à tâter un peu le terrain pour pas cher. On a vu pour deux balles par mois, tout compris, nom de domaine, hébergement et tout, euh, WordPress euh, et un peu de travail de votre part, bien évidemment. Euh, on pouvait arriver à faire un truc plutôt sympa et monter un projet avec de l'ambition derrière. Après vous n'êtes pas obligé, de, c'est adaptable, on l'aura vu dans l'émission, j'avais un trépied, c'est adaptable, sex doll, trépied, café, ce que tu veux, mais ça permet de lancer un petit truc, le live a bien marché, et il sera en replay sur GLG Vidéo vendredi, voilà, l'émission de mardi, un fabricant de contact sera mardi, parce qu'il n'y a pas JT du Geek, parce que je pars en vacances, et euh, cette émission là sera en replay sur Youtube vendredi, comme ça mardi, vendredi, il y aura au moins des vidéos sur GLG Vidéo puisque je vous rappelle semaine prochaine c'est le jour de l'an chinois tous les chinois sont partis alors je ne sais pas vous mais moi j'ai plus de spam. Alors je m'inquiétais, je regardais, je dis oh, j'ai plus de spam, peut-être ils sont partis dans les spams. Puis après je me suis dit bah non, ah, non, ah, non j'ai pas de spam, je passe pas de spam du tout. C'est vraiment j'ai mes mails et j'ai des mails des fois qui partent dans les spams. Mais je dis si j'ai pas de mails dans les spams, est-ce que je il y a non, en dessous il n'y a rien, il n'y a pas la corbeille. Et non, après la corbeille, il aurait fallu que je les mette manuellement. Et j'ai plus de spam depuis une semaine là, j'étais inquiet, j'ai plus de trucs, plus d'Africains, plus de banquiers, plus de Chinois, plus rien. Euh, ça a commencé à me faire souci un petit peu de cette histoire. Mais euh, voilà, donc c'est bien qu'il y a une corrélation quand même, malgré tout. <rire> les Chinois sont jour de l'an chinois, donc ils ont quasiment tous débrayé depuis le 20 et euh, ils ont tous débrayé, je remercierai après, ils ont tous débrayé depuis le 20, et il n'y a plus de spam étonnamment, je trouve étonnamment, à moins que les, les africains, les ukrainiens fassent le jour de l'an chinois, et que aussi, ou alors que la technique soit plutôt en chine, enfin, il y a quand même une corrélation comme ça, que ça m'étonne quand même je m'inquiète, hein. <rire> j'en suis, suis à m'inquiéter quand j'ai pas de spam merci, et bonjour à Goldorak, donc, donc je pars en vacances samedi, donc demain à samedi, de samedi à samedi, donc du du 29 au 5 voilà je pars une semaine donc pendant une semaine vous n'aurez pas de vidéo live pas de JT du geek, même pas de review. Je voulais préparer une review pour cette semaine. Puis après, je dis, attends, comme tous les Chinois sont partis, qu ils savent pas trop, nana, ils m'ont tous dit, après le, le 8 et tout. Donc j'ai rien fait du tout. Je voilà, je pars une semaine complète, je mettrai un peu des photos sur Instagram, je ferai mes articles sur JT geek et tout, normal, les codes promo. Mais je me casse. <rire> je, me, je me casse en, en moto. Voilà. J'ai préparé les valoches, j'ai préparé le laptop, et voilà, je pars une semaine, on va aller voir les temples et, et les bouddhistes et méditer un peu euh, au sens de la... Vie. Voilà. En espérant que la réponse soit pas 404, sinon ça va être compliqué. Donc bonjour à Goldorak, merci à Goldorak d'avoir offert un sob à... à Shadow, ça lui fera plaisir. Merci sob offert, avec plaisir, avec plaisir. Bah écoutez, pas trop de plaisir entre garçons là, euh, méfiez-vous. <rire> voilà, donc ça c'était le live de mercredi. Voilà, bon, on parlera également des Redmi Note 11 et Redmi Note 11S qui sont disponibles en pré-vente et en version globale, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, avec des téléphones qui sont euh, qui sont juste incroyables, <rire> qui, sont, qui sont juste incroyables par rapport à leur prix. Le Redmi Note 11, un Star -1 660, un écran AMOLED de 90Hz, une charge rapide de 33 watts un petit peu ce qu'on avait vu sur mon Xiaomi Mi 11 Lite hein, euh, dans le genre bon ce qu'on peut prendre 6, 43 pouces petit téléphone pas mal 51680 de la RAM de la ROM caméra <rire> 50 millions de pixels bien après euh, ce que soit profondeur de champ machin je veux dire, on s'en bat un peu les couilles une 50 millions de pixels en principal c'est bien une grosse batterie de 5000 mAh 5000 milliampères c'est très bien charge rapide 33 watts c'est pas ce qu'il y a de mieux mais ça suffit largement tu as quand même une batterie de 5000 en théorie tu es censé faire au moins la journée tranquille euh, avec un téléphone qui est plutôt joli voilà par contre si on prend alors avec les coupons les machins les trucs on a quand même un téléphone qui était annoncé à 159 dollars là où samsung on était à 800 Alors ah oui c'est samsung truc Ouais, mais enfin on passe quand même de 159 dollars à 850 dollars quoi <rire> voilà. donc même TTC à 200 balles TTC euh, livré France garantie et tout ça reste quand même un téléphone qui est largement suffisant, je veux dire mon Redmi Note 11S euh, mon Xiaomi Mi 11 Mi 11 Lite donc mon Xiaomi Mi 11 Lite je veux dire, il était très très bien j'aurais pas reçu un nouveau, j'ai cassé le mien enfin, j'ai perdu le mien, il a fallu que je rachète un d'urgence il était très très bien ce téléphone tout le monde me dit, oh, les photos sont pas mal et tout et c'est un téléphone à 250 balles, là 200 balles bah, on a la version Redmi voilà, donc la version pas chère, je suis assez fan. Le Redmi Note 11 est bien évidemment une version EP. <rire> Comment ça, ça vous rappelle les Samsung Mais non, mais non Bon, caméra, 100 millions de pixels, ok Un écran 90 Hz, full, euh, full HD AMOLED. C est, c est... En, fait, ça, ça, en fait, ça suffit. Voilà, il est là le dossier, c'est qu'en fait... Si tu veux des millions de pixels, tu soit le 50 millions de pixels, ça fait de belles photos, un processeur qui tient la route, de la RAM, de la ROM, et très bien. Si tu veux un truc un peu mieux, bah personnellement, 6,43 pouces, alors c'est des petites tailles, hein, 6,5 pouces, un euh, Helio G96, Bon, c'est pas euh, ce qu'il y a de mieux, encore une fois, mais c'est déjà pas mal. Hein, ça suffit largement, hein, encore une fois. C'est la version gaming du processeur du Helio euh, 80. Donc on n'est que 4G par contre. Enfin, hein, si vous voulez de la 5G, ça va râler un petit peu. Le même design et après avec une batterie 5 mAh, une charge rapide 33 watts. Par contre, les prix sont euh, totalement raisonnables à 300 dollars. Voilà, 269 dollars ou 289 dollars. Prenez un équivalent en euros à 299 euros, soit moins de 300 euros. Vous avez quand même un très très bon téléphone certes que 4G, enfin bon, moi j'ai la 5G mais je vous avoue que pour regarder alors j'aime bien parce qu'il y a marqué le logo 5G voilà, ça fait plaisir, mais pour aider des vidéos YouTube, euh, télécharger mes mails et aller sur internet j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus transcendant qu'avant que, que j'étais que en 4G mais je suis en 5G <rire> si jamais un jour, euh, voilà, je veux euh, je sais pas quoi, mais j'ai la 5G <rire> parce que, encore une fois, le, le page de téléchargement en fait, après, au-delà du débit il y a aussi le téléphone, la RAM, la Rome, le, la page de chargement et tout, enfin bon donc bon, c'est quand même pas mal, mais c'est pas ouf euh... alors je regarde un peu les commentaires ok euh... ok ah c'est toi qui offre, ah non, c'est Shadow qui offre le sub à Goldorak il a vraiment besoin de vacances <rire> d'accord, ok, ok Il. j'ai <rire> du... du mal ce matin bah ouais, ma vais essayer de faire mon truc et de êtes quand même deux en ligne quatre, ah non, quatre en ligne quand même, pas mal moi. Bon Voilà, donc voilà un peu pour le Redmi Note 11 et Redmi Note 11S. Moi personnellement, euh, voilà. Si j'ai pas trop de thunes, 800, 900 et 1200 balles pour un téléphone, c'est non. C'est non, même si euh, non, j'avais les moyens, j'achèterais comme tout le monde, mais euh, non, je vois pas trop trop l'utilité. On peut trouver vachement mieux pour même jusqu'à monter à 500 balles, 5-600 500, balles. On a commencé déjà à avoir des, des, des avions de chasse. La vidéo du jour sera bien le test du Red Key W12, un truc que j'ai quand même depuis euh, deux mois hein, deux ou trois mois, hein, quand même qui a été reporté, reporté, re reporté. Alors, le lancement, c'était le 28. J'ai vu que mes confrères l'avaient reçu et euh, les dates. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous les mêmes dates. Hein. Pareil, il euh, y avait une vidéo de je de sais pas quoi là qui est tombée. Pareil, euh, la tablette, la tablette des 40 Pro, moi bon, elle m'a dit bien. Après le jour de l'an chinois, et euh, le spécialiste des trucs chinois aussi là, le deuxième spécialiste, c'est moi le premier, euh, il l'a fait juste la semaine dernière, et le red cage je l'ai vu passer aussi cette semaine chez un autre youtubeur que je follow, et voilà, alors qu'en théorie le lancement c'était le 28, bon, bon on n'a pas tous les mêmes dates, apparemment, on ne doit pas tous avoir les mêmes cerises ni le même cerisier. Euh, donc le Red KW12, un, un aspirateur balai qui permet bah, d'aspirer la, la poussière, tout ce qui est sec, mais qui permet d'aspirer également tous les liquides, parce qu'il a une poubelle, et qui a un bac d'eau propre qui permet aussi de nettoyer la brossette et surtout de nettoyer le sol donc ça fait balai, balai serpillère, balai aspirateur, lavage et tout ça fait quand même un produit qui est très sympa et qui est en promo de ouf il hein. euh, euh, y, y a une offre pour le lancement, 176 euros en fonction du taux de change bien évidemment, du neuf à partir de 9h le 28 janvier au 8 février donc pendant toute la période de jour de l'an chinois plus des cadeaux pour les premières commandes et tout Moins de 200 balles, ça fait un produit qui est moins efficace que le H11 ou que le H11 Max de chez Dreamy dreamy d'ailleurs qui m'ont complètement. Alors la meuf ne répond plus du tout. Et comme j'ai vu que Nico du Grand s il avait eu aussi, euh... bah il avait eu le nouveau que moi j'ai pas eu. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle soit elle s'est fait virer, soit les parties soit parce que pareil ils ont des articles, ils ont payé des articles en cours. Donc au pire ce qui est payé déjà, pareil plus de plus d'abonnés. <rire> je pense, que... je pense qu'elle s'est fait lourder ou... ou lourdesse. Je ne sais pas. On, On saura un jour ou pas. Bon allez, je vous rappelle, vous pouvez également soutenir la mission sur Tipeee, euh, on a des paliers, plus il y a de paliers, plus il y a d'émissions, ça permet d'avoir une petite rémunération et une petite motivation. On est à 250 euros, le prochain palier il est à 300 euros, donc il manque 48, un petit effort de chacun et on aura deux émissions par semaine au mois de février. Et après, bah, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, bah, on n'aura qu'une émission par semaine, ce n'est pas grave, on fera autre chose. Bon allez, lesmagouilles.com avec les magouilles.com on en a plein les genouilles bien évidemment bon j'ai euh, je, je suis tombé sur aliexpress sur une jolie montre beignard mine de rien oui alors beignard c'est le même groupe que pagani hein. c'est pas design beignard ils ont la même usine ils ont juste deux marques avec cette montre qui ressemble fortement à la rolex milgos la rolex milgos c'est celle qui est anti radioactif anti magnétique et tout euh, très très jolie euh, disponible donc ben alors je me suis dit au ouais, baignard toujours à le prix 60 balles je dis, oh là là qu'est-ce qu'on va nous mettre dedans non non il y a quand même un mouvement automatique dedans chinois dérivé de copier avec de, de la technologie seiko dedans une montre qui est très jolie en métal et comme elle sort des usines pagani bah on connaît un peu le, la qualité de fabrication j'ai une autre baignard là pour le mois prochain avec euh, avec mouvement seagull inside la qualité est vraiment pas mal et les, les mouvements sont un peu moins chers que les seiko ou que les miyota mais ça leur permet de réduire les coûts et d'avoir des montres qui sont très sympas moi, je trouve qu'il y a 60... Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un Tipeee Merci beaucoup à... à Shadow pour le petit Tipeee qui est passé pendant le live. <rire> plein... Non, ben bah non, <rire> plein les genouilles. Alors <rire> sinon ça marche plus. Hein, euh, copyright. Tout le monde aura corrigé de son même Bon, j'ai mis ça parce que la montre est quand même très intéressante avec un boom qui dit. Et à 60 balles, c'est vrai que j'aime pas trop les Rolex parce que euh, quand tu vas chez Rolex, enfin moi quand je suis allé chez Rolex en 2012, je crois, je vais dire euh, c'est 10 000 balles monsieur la montre. Ouais d'accord, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date non plus. Oui sinon on faut des Submariner, C'est dégueulasse une Submariner et tout. Je voulais une petite montre sympa et il n'y avait pas. Donc ça m'avait un peu. Et là pareil, on n'a pas la date, rien. C'est vraiment une montre très simple, mais bon, 60 balles. Il faut que je sois fort, parce que j'en ai encore plein. Oh, j'en ai encore plein à tester là. Donc non, les montres, on arrête, on ne prend plus rien. En plus, Pagani, ils ont arrêté leur problème d'affiliation et tout. C'est pas couille. C'est pas cool. Oh, j'étais avec genouille. Bon, je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch, ça permet bah, à ceux qui sont là très très tôt le matin de chatter entre eux, de discuter et avoir une autre vie, une autre partie du live, puisque cette émission elle est enregistrée en local et après elle est diffusée en première sur YouTube voilà Par exemple, ça c'est bon, donc ça c'est les dernières émissions. On s'en fout. Allez, je rappelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous pouvez surtout me retrouver en vacances sur Instagram puisque je pars demain. Je mettrai des petites photos sur Instagram, <rire> notamment la moto avec les deux baloches Là, je te raconte pas le XADV. Euh, voilà. Donc, je partirai en vacances, je mettrai des petites photos tous les jours euh, là où je vais, ce que je fais. Voilà, c'est un petit road trip. Hein. Je veux dire, euh, à Routaïa, euh, après euh, le pont de la rivière quoi, et après on va voir Lolo dans sa ferme et tout, et que c'est pas l'eau et son puits. Et voilà, une petite balade, euh, petit road trip comme ça, tranquille d'étape en étape euh, voilà et si je me tape on se t'en tape euh, des voilà tu peux me rejoindre c'était <rire> d'accord c'est ah, le stream là ok merci à encore un petit tipique un... Ouais, ouais, merci à shadow qui vient de nous faire un ah, shadow qui shadow qui nous tente le toucher coulé alors je vous rappelle à chaque fois que vous faites un tips votre nom s'affichera, en si vous n'êtes pas là pendant le live, mais sinon après c'est après, il s'affiche en haut. Et un des jeux du moment, c'est de faire un toucher coulé, ça veut dire que vous faites 5 tips de 1€, vous, alors vous pouvez mettre 5 fois 10 euros aussi, hein, ou 5 fois 100 euros. Il n'y a pas de limite, hein, pas de limite de montant. Mais 5 fois 1 euro, c'est le minimum. Vous mettez 5 fois 1 euro et ça permet de mettre votre nom 5 fois. Voilà. Et de faire un espèce de, de touche couler le porte-avions. Là, on n'est pas encore sur le porte-avions. À hein, 3, je ne sais plus ce que c'est. Euh, le, euh, le petit destroyer. Voilà. Et ça permet de prendre toute la ligne. Et voilà. C'est devenu un jeu entre, entre, entre tipeurs. Où, voilà. On prend la place. Et c'est drôle. C'est drôle, c'est un drôle de jeu, mais c'est drôle. Bon, je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, soit sur SoundCloud, bien évidemment. Elle est également disponible sur Spotify, vous devez taper JT du Geek, sur Podcast Addis, sur Amazon Podcast, tout ça, tout ça. Et on parle également des films et séries télé de la semaine. Alors, est disponible sur les réseaux la saison complète de Les Roues du Temps. Merci, <rire> merci Shadow. Il, il ne s'arrête plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, moi j'ai le, le porte-avions. <rire> Les roues du temps, basées par rapport à un livre et tout. Tu vois, c'est la partie de ces livres que je ne connais pas, que je découvre en série, comme beaucoup, comme Le, le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Alors au début, c'est chiant parce que c'est très teenager. Ils sont cons comme leurs pieds, comme toujours, bien évidemment. Bon, j'en suis à l'épisode 4, 5. Ça commence à être intéressant. En plus, il y a. Euh un des, euh, des ennemis de Ragnar, là, de Viking, parce qu'ils euh, se battent et tout, et donc c'est étonnant, comment il s'appelle euh... Il jouait dans, dans Viking et tout, j'aimais beaucoup l'acteur, mais dans ses tatouages sur le visage et tout, ça fait drôle. Euh, c'est assez intéressant, j'ai du mal à rentrer dedans, il y a vraiment des, des choses où il passe beaucoup de temps sur les personnages, et d'autres, par exemple, l'autre, les chevaliers, les, euh, les combattants, des meufs et tout, tu sais, cette relation-là est quand même assez... Est assez vite fait, donc on a du mal à comprendre un peu l'émotion après derrière, euh... Voilà, mais c'était pas mal, épisode 5 ou 6, je crois, ça, comme... Voilà, c'est intéressant, encore une fois, une grosse base ésotérique, hein, euh, se connecter à la source, euh, voilà, ceux qui voient, ceux qui ne voient pas, qui contrôlent la source, la roue du temps, euh, c'est assez intéressant, la lumière, des choses comme ça, les femmes qui ont le pouvoir, mais c'est les hommes qui dominent, quand même, malgré tout, voilà. Mais ce... Ouais, sans plus, sans plus, je regarde ça, mais sans plus, les décors sont mal euh, mais euh, voilà sans plus je, je, vous, je vous dirai si vous avez regardé que vous êtes une trappe pareil j'ai vu que captain popcorn avait fait un résumé donc j'attends de finir la saison et j'irai voir ce qu'il en a dit euh, les points forts les points faibles il est plus spécialiste que moi là dedans mais voilà c'est vraiment à regarder comme ça est disponible depuis également cette semaine snow snowpiercer saison 3 alors j'avais commencé la saison 1 comme ça sur un coup de tête j'avais Bien aimé, mais ça se regarde bien un par semaine comme ça quand il n'y a rien à la télé. Euh, Pas de regarder saison 2 truc le train. Alors, hein, l'intérêt c'est que on a notre, un, notre acteur anglais, euh, voilà, super connu, super famous qui joue dedans et il joue très très bien. Et, et ça met tout de suite un peu de piquant euh, diabolique là-dedans. Saison 3, euh, ouais, ouais, ça recommence aussi. Ouais, c'est pas mal les trahisons, les pas trahisons, les... c'est un peu toujours pareil. -dire, le problème c'est que les mecs courent dans un train, quoi. alors même s'il y a 1000 wagons, bah, les mecs courent dans un train. Donc au bout d'un moment, les 1000 wagons, on n'en a pas vu beaucoup hein, sur les 1000, Donc il y a quand même pas mal de trucs. Euh... Je pense que ça manque de, moi je trouve que ça manque de profondeur parce que tu dis il y a quand même 1000 wagons. D'accord. Et euh, en tout, on voit, je sais pas, euh, si on voit 10 ou 20 wagons, c'est le bout du monde. Donc, il doit y avoir quand même plein, plein, plein de trucs, je sais pas. Euh, on voit toujours les mêmes personnes, on voit toujours les mêmes décors et tout. Ah, je dis, ça mériterait. Alors après, dessous, oui, il voilà, y a des trains qui vont dessous, euh, sous le train. Bon, ça se regarde euh, sans plus. C'est juste parce que, voilà, j'ai un abonnement Netflix et que ça permet de regarder quelque chose de temps en temps. On parlera également de Boba Fett épisode 5, alors le problème c'est que Boba Fett bah c'est chiant hein, depuis l'épisode 4, il fait que de parler alors qu'en normalement il parle pas, alors que c'est un chasseur de primes le plus méchant de la galaxie, il épargne tout le monde, il fait que de parler, il fait copain copain avec tout le monde, voilà personne ne le respecte et on comprend, hein. <rire> il est trop vieux, il est trop malade et voilà, et euh, quand t'as une série je pense comme ça qui ne fonctionne pas et que tout le monde se dit, quand même, ils ont voulu faire Boba Fett mais le Mandalorian c'était quand même mieux hein. Et eh ben cinquième épisode, il y a que le Mandalorian dedans. <rire> ça commence Mandalorian. Je, mais, je, je, je me suis trompé. Je mais ah, non, c'est que le Mandalorian. C'est la suite de bah, là où elle s'était arrêtée, donc ça continue. na na Mais tu dis mais <rire> et tout l'épisode c'est le Mandalorian, Mandalorian. a mais, mais il n'y a pas, il y a pas de rien nouveau de bah fait. Et si évidemment il retourne sur Tatooine. na Donc à la fin de l'épisode, il y a une introduction qui se fait. Voilà, il va, comment, ils vont commencer à bosser ensemble, ce qui paraissait un peu évident. Mais euh, c'est là qu'on voit que le Mandalorian a beaucoup plus de charisme que, euh, que Boba Fett et tout, et que l'histoire du Mandalorian est, malgré tout, même s'il n'y a plus le bébé Yoda, est quand même vachement plus intéressante. Merci à Goldorak pour le diamant. Qui vient de tomber vous avez dû le voir en pop-up mais je ne l'ai pas vu j'étais en train de regarder ma page voilà donc bon bah c'était bien c'était bien parce que c'était que du mandalorian <rire> Ça m'a bien plu euh, on reprend l'histoire du mandalorian et tout le vaisseau j'aimais mieux j'aimais mieux C'était quand même plus intéressant là le problème c'est que l'autre sur sa planète et que un désert de sable c'était quand même un petit peu chiant et tout donc ben bah, cinquième épisode qui était bien malheureusement et qui te fait dire ouais le mandalorian c'était mieux c'était mieux avant voilà par exemple et enfin on parlera également des vacances là parce que je vous rappelle c'est le jour de l'an chinois début de semaine prochaine, tous les chinois ont quasiment débrayé depuis hier voire aujourd'hui puisqu'il y en avait pas mal qui avaient des trucs qui devaient tomber aujourd'hui alors qu'il y en a beaucoup qui, qui commencent leurs vacances le 29. Il y en a beaucoup, hein, c'est du 29 au 5. Hein. Il y en a pas mal aussi de, de compagnies et de petites compagnies qui ont eu du mal avec le business et choses comme ça, qui ont pris quasiment les mêmes vacances que moi, cest à de samedi à samedi, puisque ben voilà, le jour de l'an chinois, c'est la semaine prochaine. Et euh, on les reverra. Voilà, Comme ça, ça ne sert à rien. De... Ils sont tous partis, ils n'ont pas de mail. Et puis, on re... moi, je reviens le 5. Si on a atteint les 300 followers sur Twitch, on ferait un live dimanche avec les cadeaux, bien évidemment, pour le retour de vacances, histoire de commencer le mois de février du bon pied, puis après on reprendra le rythme du nombre de du Geek, les reviews, j'expliquerai. Je il y a pas mal de choses qui, je ne pas dire qu'ils doivent changer, mais voilà, il faut qu'on restructure un peu tout ça euh, avec Nico, avec le monteur, avec moi, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on s'optique, est-ce qu'on fait une journée quotidienne parce qu'on voulait, mais en même temps on voit que le JTB, il y a quand même pas mal de mal à démarrer, est-ce qu'on fait un format que sur Twitch et tout, voilà, on verra ça après les vacances, quand j'aurai le moral, le power, et, euh, et le... Et le ranger, par exemple. Voilà, donc jour de l'an chinois, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo de ce samedi à ce samedi, si éventuellement vous voyez des commentaires, vous a pas de vidéo. Bah non, c'est jour de l'an chinois, il n'est pas chinois, mais euh, il prend les vacances. <rire> non de voilà. Et puis je prendrai euh, son crâne, et là, et puis euh, je, aussi je ne vais pas travailler le vendredi, parce que... Pas le vendredi. <rire> je, prends, je prends toutes les fêtes, <rire> toutes les fêtes, pour euh, dire d'en de, faire le, le minimum. C'est pas possible, voilà. Et ça sera tout pour, pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce dernier JT du geek du mois de janvier. On se retrouve maintenant en février, donc au mieux le 5, 6, 7, le 8 par exemple, si on a le financement, sinon vendredi prochain, on se retrouve au mois de février pour les lives, mercredi et samedi, mercredi 16h, samedi à 10h, un dimanche sur deux pour vous faire gagner des cadeaux pendant le live, et puis un petit JT de jeu de temps en temps, et puis voilà, c'est le minimum que je peux vous garantir, mais c'est déjà pas mal. Je vous remercie de passer voir, ça m'a fait plaisir, merci à ceux qui étaient là pendant le live, on parlera bien de Goldorak et de Shadow, merci pour vos diamants, vos abonnements, vos, vos sous... Sou, t... voilà par exemple. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Bonjour de l'an chinois, et puis, bah, à bientôt. Allez, bye-bye.